Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans cette ouverture de calendrier Yu-Gi-Oh spécial Kuriboh, parce que pour l'instant on a eu que des Kuriboh ou des cartes qui sont en rapport avec Kuriboh Alors on est au 11ème jour, du coup on va ouvrir le petit 11, allez viens là Oh, alors celle-là je la connais, Lien Kuriboh Alors ça c'est cool, ça c'est vrai, Lien Kuriboh c'est pas mal parce que ça se tourne dans pas mal de decks Et ça peut sauver plein de situations, regardez-moi cette petite beauté J'ai l'impression d'être Cyril la Alors Lien Kuriboh il a plusieurs effets Déjà, c'est un monstre lien, il faut un monstre de niveau 1 pour l'utiliser. Enfin, pour l'invoquer. Quand vos adversaires déclare une attaque, vous pouvez sacrifier cette carte jusqu'à la fin de ce tour, changer l'attaque du monstre à l'adversaire à 0. Cette carte est dans votre cimetière, elle fait rapide, vous pouvez sacrifier un monstre de niveau 1, mais invoquer spécialement cette carte, vous pouvez utiliser l'effet... Fêtes de bien qu'une fois partout Ouais, le petit monstre rien qui va dans le deck couribou, c'est pas mal ça, c'est bien En plus, il va dans tout le deck, et il est vraiment sympa Il peut sauver plein de situations, je vous le conseille, vraiment On dirait que le père Noël son s'en Yu-Gi-Oh Et number one, mon gars, j'ai au dernier S. Ouais, c'est la grand Lure, Cruxy, tout ça, mais je les en... Sur ce, les amis, je vous dis à demain pour une prochaine ouverture Tant de rester au chocolat, bisous